« J'arrive !»« Cher patient, tu n'arrives pas à dormir car tu te demandes pourquoi diable existe t il plusieurs clés. »« Voici mon remède. Écoute bien l'histoire que je vais te conter. »« Je vais te résumer en quelques mots l'histoire de la portée musicale. »« Au Moyen-Âge, jusqu'à l'époque de la Renaissance, » on utilisait des portées pour indiquer la hauteur des notes à jouer ou à chanter. Les portées comportaient à l'origine quatre lignes. Le principe est que l'on écrit des notes sur les lignes et dans les interlignes. Par exemple, si la première note est Do, la suivante est Ré, puis Mi, Fa, Sol, La, Si. Évidemment, comme la plupart des instruments de musique contiennent plus de sept notes, la note la plus grave n'est pas forcément un DO et la plus aiguë ainsi. Pour adapter l'écriture musicale à l'instrument et aux mélodies qu'on voulait lui faire jouer, on indiquait un point de repère sur l'une des quatre lignes. Avant l'invention de la notation monosyllabique des notes par le moine Guido D'Arezzo, au e siècle après Jésus-Christ, on désignait les notes par des lettres A, B, C, D, E, F, G. La première lettre avait une hauteur arbitraire que l'on décidait en fonction de la hauteur de la mélodie qu'on voulait faire jouer l'instrument, mais au fil du temps, par convention, surtout quand on a commencé à vouloir chanter ou jouer des partitions que l'on n'avait pas écrites, il a été décidé que la lettre A désignerait ce qu'aujourd'hui on appelle le LA, B SI, C DO, D ré, E MI, F FA, G SOL. Sur la portée, on indiquait souvent la place du DO, du FA ou du SOL. Donc, comme à l'origine, on n'utilisait pas encore les syllabes DO, FA, SOL, on voyait souvent sur les portées les lettres C, F et G. Par exemple, si l'on voyait l'indication F ici, cela signifiait que la première note était le FA, la note au-dessus Sol, puis La, Si, Do, Ré, Mi. Si le point de repère au départ était le C, c'est-à-dire Do, eh bien nous avions Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors évidemment, la difficulté, c'est que la position du F, du C ou du G sur la portée n'était pas forcément la même d'une musique à l'autre, ce qui pouvait rendre la lecture beaucoup plus compliquée. Pour éviter cela... On a pensé à dessiner des portées à plus de 4 lignes, jusqu'à en obtenir 11. Avec 11 lignes, les points de repère s'imposent. Par exemple, afin de porter les points de repère sur les 11 lignes, divisons-la en 2. Évidemment, 11 divisé par 2, ça fait 5,5. Mais nous pouvons repérer les 5 premières lignes pour les graves les cinq lignes supérieures pour l'aigu et la ligne supplémentaire pour les médiums. Ici, repérons la note C, c'est-à-dire DO. Si cette note est DO, alors celle-ci est RÉ, celle-ci MI, FA et SOL. En dessous, DO, SI, LA, SOL, FA. Aussi, comme tu peux le voir, les trois clés... Fa, Do et Sol ne sont que des points de repère sur une même portée. La question que tu pourrais te poser est, mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne voit que des portées à 5 lignes et non plus une seule portée à 11 lignes En fait, certains instruments ne jouent jamais dans le grave ou ne jouent jamais dans l'aigu ou jouent surtout dans le médium. Donc pourquoi représenter 11 lignes quand certaines lignes ne servent jamais. À l'origine, on écrivait le « F » de cette manière, en tout cas sur les portées. À force de recopier les partitions, ce signe s'est transformé jusqu'à devenir celui-ci, que l'on désigne aujourd'hui sous le nom « clé de fa ». Concernant le sol, ceux qui ont commencé à représenter la lettre « G » Ce sont dit « si j'écris un G sur cette portée, c'est pour m'en servir comme signe de position ». signe commence par la lettre S, donc le signe de la position de la note G, je vais l'écrire SG. Au fil du temps, ce symbole étrange est devenu la clé de sol. Quant à la clé de Do ou la clé d'Ut, on dit Ut car c'est l'ancien nom de la note Do. Ce simple C s'est considérablement transformé pour donner ce symbole, que l'on appelle encore aujourd'hui la clé d'Ut. Voici trois portées avec chacune des trois clés. Le violon alto joue beaucoup dans le médium, donc inutile pour l'alto de lui indiquer une portée en clé de sol, car si nous le faisions, il ne jouerait presque jamais sur ces lignes. Par contre, il aurait besoin de quelques lignes de la portée repérée par la clé de Fa. Il est donc tout à fait logique de lui indiquer une portée avec le repère clé Quant au piano, la main droite joue traditionnellement l'aigu, la main gauche les graves, mais les pianistes jouent aussi dans le médium. Où se trouve la ligne médium et bien entre les portées. Cette ligne supplémentaire est la même que celle-ci. Il faut donc imaginer que la portée avec la clé d'Ute est comprise entre la portée clé de Fa et la portée clé de Sol. Encore une fois, cela fait référence à la portée à 11 lignes. Puisque le point de repère sur cette ligne est Do, au-dessus nous avons Ré, puis Mi, puis Fa, puis Sol. Donc le sol qui est ici se retrouve là-haut. Et en descendant, Do, Si, La, Sol, Fa. Donc la clé de Fa est ici. Compris Alors tu pourrais me demander, mais pourquoi avoir détaché la portée avec le repère clé dut Pourquoi ne pas l'avoir mis entre la portée clé de Sol et la portée clé de Fa eh bien, cela reviendrait à mélanger les portées des instruments, ce qui ne serait pas facile à suivre pour le compositeur et le chef d'orchestre. De plus, le musicien qui joue uniquement du violon alto n'a pas besoin de voir constamment des portées avec le repère clé de sol ou le repère clé de fa. Il apprend uniquement à se repérer sur sa partie de portée avec le repère clé d'ut. L'harmonica, par exemple, joue uniquement en lisant des portées repérées par la clé de sol. La contrebasse ne joue que sur des portées repérées par la clé de fa, etc. Compris Une dernière question. Cette notation, peut-être, cela ne désigne pas le C, c'est-à-dire la note d'O. C'est ce que l'on appelle la signature rythmique. Ce symbole désigne une mesure à 4 4 Mais de cela, nous parlerons dans une prochaine vidéo pour un prochain remède, car cela fait partie des questions posées par mes patients. Si tu as apprécié ton remède, clique sur le pouce en l'air, et si tu as d'autres questions de solfège, écris-les dans la zone de commentaires sous cette vidéo. Nous nous retrouvons très prochainement sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Pour un autre remède, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin et de cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, je t'enverrai un email dès qu'un autre remède en vidéo sera posté sur cette chaîne. A très bientôt